Tant que balandia les avertit, besoin d'aviser vos climatimbas bateau. Mais ça n'est qu'au continuer n'est-ce pas au lendemain mission. Tant que ça la webi, tant que ça la moustache, tant que ça dit nous le faisons pour les humains, pour les âmes, ba âmes perdue, ba âmes oyo bazar en colo, ba bar bar âme obas bande mellieshua, bar âme obasakou yana sima. Ça dit tant que ça la moustache, oyo pour ko memabino à la donc à la perfection de façon que beaucoup bon, mal la Yeshua c'est pourquoi l'apôtre Paul dira que soyez mes imitateurs comme Gabe Nazali pour euh, Yeshua ça dit mission toute mission nous sommes à imitateurs imitateur Yeshua pour toi atteindre n'est-ce pas la statue parfaite c'est ça notre mission en fait c'est ça notre mission c'est pourquoi tant que ça bah émission oh yo tout ça l'a engouté pour na moko na ba ko ko expliquer bien au fait tout ça l'a engou pour na biso peut-être que oh, yebino comme une dire aujourd'hui. Donc, a une émission qui que une émission qui qui que qui il y a un prédicateur, mais il y a vraiment une distraction. Il y a un peu de temps. Il Par exemple, quelques images. Il y a un images. Il y a avion. Il y a avion. un avion. avion. Il Il mais y a eu problème, n'est-ce pas, y a des turbulence. Et puis après, tant que y a eu problème et qu'ils a eu turbulence normalement, nous ont eu des avion ils ont eu minute eu il faut vendre la place eu il y a avant de la place dans les temps de turbulence on est aussi là des accueils comme ça là mais imagine toi que pendant turbulence ma personne message dans dans dans hotels par balobi n'aio que vanda ici car n'aio yolo que non retourne dans hotels est-ce que moi je vais aller peser un coca à comment on dit fou pourquoi le le moment de pas approprié pour nous la coca bon couple que les moments pas appropriés pendant qu'on met la coca. c'est minute il faut maintenir de turbulence en turbulence les crash c'est moment très difficile moment très dangereux Il faut conscience consciente que tous ceux qui ont les bien et alors dans le monde imaginez-vous maintenant dans un monde spirituel temps autocomis moment mais on sur c'est déplorable. à comment avancer dans son mariage, c'est déplorable. comment trouver un bon travail, c'est déplorable. C'est la même chose avec ce que Yeshua disait pendant la à Noé. On continue mais ce pas de Donc on que Exalis, babilo que que nous sommes en train de traverser des moments où exalis capital n'est-ce pas pona pona vie donc éternelle il y a bato tout ça le belicambou il y n'est-ce il y a un événement a événement numéro 3, et je pense même que tout ceci qui un événement à moins que Ma question, et après on a tout répondre à ma question, il y a ce que nous avions déjà parlé jusque-là. Il y a le retour d'abord à Yeshua, il y a l'enlèvement, il y a la tribulation. Mais ah, a, donc, nous allons parler sur la tribulation. Il y que eh, tribulation suite, pourquoi Puisque, normalement, la tribulation, et ils attendent beaucoup de choses. C'est-à-dire, ils une période quelconque, je veux dire. Tribulations, que a comment dire, j'ai tout le monde qui enlève Les instant non. Tribulations, instant période. Alors période dans au moins trois ans et demi. D'où? Dans 4 à 3 ans de na toby, toby tribulation suite. suite ma tribulation, mais pendant tribulation. C'est si ce que nous, voulons, nous, nous allons réellement voir aujourd'hui par la grâce de Yeshua. Alors, avant que to banda n'est-ce pas, euh, émission, ou bientôt banda n'est-ce pas, prédication, tu un contrôle, Merci, Seigneur, pour la boulin Merci, Papa, pour la maman Mo Je vous conseille de vous dire Afin que tout loba de ta part. C'est pourquoi nous voulons réellement parler de ta part aujourd'hui. Nous voulons te dire merci déjà pour la, pour la possibilité, pour la disponibilité. Pe merci surtout pour la technique que vous avez dit la Et surtout, merci pour la vous dire que vous de Papa, si vous êtes de ta Et Bon, moi, je vais yo. marque donc de la bête. disparaître, mais Papa, tu tiki pelobla makanis na bunga, de a fort yako n'a suis compact. très fort. Je suis na fort. Je suis très fort. Je suis très fort. Je Je suis très fort. Je suis très fort. Je suis très fort. Je ko Je Je il y a marque qui a bête. Pourquoi Puisque il y a confusion. Déjà, il y a une marque qui bête. On ne peut parler de ça que après enlèvement. Il y a une série qui baso comprendre que tu na 0, 1, 2, de l'autre, 3, 3, 3, 3, a 3, que 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ça 3, 3, 3, s'il y a des choses qu'il faut encore ajouter, nous avons convaincre les biso. Mais que nous a une partie trois tribulation suite puisque histoire au sali, mais côté abino fait tribulation Beaucoup pensent que nous avons colle les gens parlaient, les gens se moquaient, les gens blasphémaient. Les gens pensaient que tout, tout, tout va bien. Mais va comprendre tes mots, tes les qui C'est pour dire que ceux que nous sont en train de dire les âmes averties, les enfants de Dieu nés de nouveau, ils vont comprendre ces choses. Et je t'ai pris toi qui me suis. L'année mission mission Dans a à événement dans le en fait mission ko la personnellement. Et c'est là que qui il y a côté à battre Malobanan Zambe. Il y a côté à Évangile à Yeshua. Évangile, la bonne nouvelle du royaume. Il y a côté à battre Enferte. Il y a côté à que non voici les quatre, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, euh, coins euh, du diable. Oh, voici euh, donc euh, les mystères cachés du démon. Non, non, non, non, non. Message onzamba Nzambapesingai yali li mesaj ya kowebisa yyo zola ndanga yike mo konzimoko atika ki lola akita ki nase akufa ki po yyo obi kisama mo konzimoko atika ki ba prinsip na ye alobi ke sokiyo landi yango okovu mela libe la plas yakuza la mo konzimoko atika ki nase alobi ke keko bongisa bisika apra ko zonga pona biso soka zubiso akena biso le corps que tu portes, ce n'est qu'une enveloppe pour quelques temps. a le il y a des gens qui composer, été wapi. C'est pour dire que, tant que nous avons eu il y a des moment où nous comprendre que nous avons besoin de changer la façon de vivre. De façon que nous avons eu le temps de vivre. Puisque la tribulation aura bel et bien lieu après enlèvement. Après enlèvement. Et nous avons eu l'enlèvement, après enlèvement. Ce qui est enlèvement, c'est que nous avons eu alors, il y a ce peu là qui est en avant de pour changer la façon de faire un monde. Si un pasteur te prêche sur euh, les bénédictions de ce monde, il va distraire. Yo. Je répète, ce qui est pasteur, aso, teo, oh, yo. il est en train de te distraire. Il va faire ça peu de temps, il va faire bon de fois, il va faire yo, mais tu sais que tu vas hériter le Rhum de Dieu. L'élimination, deuxième partie, on a des pour nous ça va duré trois ans nous avons eu des qui ont qui eu quelques points. On que fait quelques points. On a fait quelques On a fait quelques points. On a fait quelques points. On a fait quelques points. On et toi qui me suis aujourd'hui, peut-être jusque-là jusque aussi, tu as des choses que tu fais dans mon oh Oyebi, tes que ?» Et ça m'appelle un ami sur Nzambé, mais Oyebi, tant où je vais dire Oyebi, mais tu le fais quand même plus que tu penses que personne ne te voit. Et pourtant, Nzambé, c'est-à-dire que Nzambé, cest à y a Et l'enlèvement ne sera pas quelque chose de Yaku Solola. Ça solo là ça à être quelque chose de dur, c'est-à-dire que l'on ce qui mérite mérité un vie, par rapport à la sainteté en au côté Kala. Ce même pas quelque chose que non, je suis froid, je suis chaud. Non, il faut être enfant de Dieu. Un point très. Il y a un important, au cas de et que Peshaïo vraiment, réellement, l'Ikia, il y a Kozala, il y a Nabisika Kolo Kozala. Ceux qui n'ont pas il ils a pas été pour Alors, tout le monde a fait qu'on se souvienne la Bible, tout le temps. Apocalypse chapitre 13, nous avons dit que nous avons mis en place, puisque nous pensons que nous avons mis en place, mais nous avons mis mingi. Alors, s'il y a des choses, nous avons mis en place, après, nous avons mis en mais là, là, là, il est important de comprendre que nous avons mis compacte, puisque beaucoup de gens ont besoin de comprendre, n'est-ce pas, ce qui l'esprit, avant que nous bango. Donc, oh. Donc, après Apocalypse chapitre 13, pour nous dire ce qui est le nest pas, à l'obéla bisso? Donc, on voit ce qui à partir du verset 1, pour nous ce qui va se passer normalement par rapport à la marque de la bête. Toujours zoango, tout en gango. Bon, on disait ça dans l'écran, on disait parti B, on a 16, mais tout en à vraiment, à partir partie A, tout en haut rapidement. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Et sur ces cornes, dix diadèmes.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 Or, que Betouana yende, tout ce signe ou bien nombre. Tout ce le Zalaki, n'est-ce pas, n'a 10 cornes, et puis ornement, y a 10 et puis il y a 7 sept et puis il y a semblable à un léopard, côté de ours, côté mon a un lion. Donc, confusion ça dit àine c'est ça ce qu'il faut comprendre ici ça dit confusion alors donc on a, on a, on a six, par exemple et elle ouvrit sa bouche on a bête elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel te continuer tous lui na na na 10. si quelqu'un mène en captivité il ira en captivité si quelqu'un tue par l'épée il faut soit soit tué par l'épée c'est ici la persévérance de la foi des saints donc continue puisque à raison que na tant où il y a tribulation on en a aucun de rapide pour à compact ceux qui questionnent libre tourner ils ont un problème donc na tant où il y a il y a tribulation exemple, ont moment mon corps dans Katina Bango, il y aura des gens qui sont prédestinés, n'est-ce pas, au côté à l'eau. Mais il faudrait passer par une uh, preuve, tout va passer par Moumana. Nous ne sommes pas capable, n'est-ce pas, de retarder le processus pour que les gens puissent se sous les C'est-à-dire, il faut comprendre qu'il ah, y a des gens qui vont rester dans l'enlèvement, mais ils ne vont pas rater le ciel. Après tribulation, ils seront tués à cause de l'agneau. Ils seront tués puisque bandimaki adorait la bête Alors ils vont hériter, aussi le royaume des cieux. Moi, diable que dit puisque après enlèvement il y a mon de diable, à ça pressé à a, a, a improvisé pour atteindre le but mokop, ou bien objectif n'ayez aux alis que faire périr bah, mokili pour pour qu'on t'aille le diable est conscient que Nasuka a Il va se, se diviser en, en sorte qu'il y a forme mais il va tromper la vigilance afin que bateau parce faible esprit esprit bandi facilement. Écoutez. Ils ont épisode sera touché. Bako, bako, bako, mais l'Iwanaïe Kozalanini, l'Iwanaïe pourquoi la deuxième bête, la deuxième bête, la deuxième bête, la deuxième la deuxième la bête, la deuxième bête, la temps bête, la la la la, la bête, et à soukala bête a ressuscité les mais entre temps même dans épisode dans deux témoins ils seront tués tant nest pas place après trois jours et demi, bah, c'est-à-dire le diable, en fait, il va essayer de copier toujours le C'est pourquoi même vous comprenez le il y a un exode, tant que Moïse a en Égypte, il y avait toujours ce défi-là. Même devant Nzambé il y avait toujours ce défi avec Elie. C'est-à-dire le diable, chaque fois, il essaye, n'est-ce pas, de copier ce que Dieu fait. Mais sauf qu'il y a des ça, ça illimité. Pourquoi Parce que Nzambé a un créateur. Le diable, c'est une créature. Alors, alors ce que tout le monde a que. Euh, mais ceux-là qui vont tuer ces gens par épée, eux-mêmes aussi seront tués par épée. C'est ce que la Bible nous dit ici, dans verset 10, il y a Apocalypse chapitre 13. Tout continue. Tout continue. à la 11. Puis je vis monter de la bête... Non, puis je, puis je vis monter, pardon, puis je vis monter de la Terre, une, une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. C'est-à-dire, y a toujours une bah, bah forme semblable. C'est-à-dire, il a imité Yeshua, agneau, mais a une autre bête na forme, avec, des, avec la forme agneau, la forme agneau, et qui parlait comme un dragon. La Bible nous dit, Yeshua dit, on reconnaît un, un bon arbre à ses fruits. Il y a Même la façon de parler, n'est-ce pas? Non, non, non, non, non, non, non, non, la de parler, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, toi n'est-ce pas, non, non, non, non, non,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 La première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ah, oh. si, la première bête, donc, blessure, n'a comme je venais de le dire. Mais entre-temps, la, la deuxième bête, il dit, n'est-ce pas, n'a n'est-ce pas, la première bête. continue. Elle opérait des grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel du ciel sur la terre à la vue donc des hommes. Ça va. gens vont croire surtout ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Et comme je dis, je dis, ceux-là qui vont rester bizarrement, il y a dans, ce, dans ceux dans ceux-là qui vont rester des enfants de Dieu prédestinés. Mais sauf que ma à la table sous à côté à la table, théâtre, Marcelo, Mutombo, mais tu passes ton temps avec ma peut-être que tu bon moité. Mais les choses qui donnent la vie à aux autres attention. Tant que ce qu'on enlève, tu vas te souvenir de cette vidéo. Et n'est même pas, vu ceux qui you, you, YouTube et vous allez à je, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu que je m'envoie tous les Je ne tika là mais après la tribulation, ceux qui vont longuer ceux qui ont foucaillé la bête ils seront tués par, n'est-ce pas, l'articrist, pour ne pas hériter encore le Roi des cieux. Mais on va continuer. Elle, euh, elle séduisait les habitants de, de la terre par des prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est-à-dire la bête qui a, qui a été blessée. Ces blessures, et donc, et si la qui, a commis malamou, a commis qu'on vivrait, a commis, n'est-ce pas, image n'a pas commis qu'on adorait, mais qu'on a la bête. Bacons à la nini, à la Maintenant, nous venons maintenant sur la marque de la bête. Puisque là, nous sommes en train de parler, on euh, n'a pas point, hein, et ça, la situation est tellement belle. Il y a mon lobby pour na que na sois parti. S'il y a des choses, encore une fois, prenez le temps de lire, n'est-ce pas, Daniel. Prenez le temps de lire Apocalypse. c'est horrible. Horrible. Et ça, ça donc même nous autres tu sens que ça a jeté ma Quand comme sont en train de parler là je vois l'image que l'esprit saint n'agit plus donc il y a il y a l'antichrist qui prend n'est-ce pas l'autorité sur tout le monde comme il la bête boire la bête il faut adorer la bête si tu adores pas la bête, on te tue. Pour ils vont tuer tes enfants s'ils vont rester. Ils vont tuer ta femme si, si, si elle est restée. Ils vont te tuer toi aussi. Et ça, horrible. Je ne veux pas que bateau va sur dans les bakuta makambo bandeko bo changer façon changer vie puisque la bible c'est cette information qui n'est pas n'est-ce pas comment dirais dire je secret c'est qui secrète parce pas ça qu'on peut avance pour qu'on alobate que avant qu'on continue, continué, fait, fait, tant on qu'on préparé le message B Bible, c'est ça, mais, mais, mais on a une on on sagesse qui va calculer, n'est-ce pas, les uh, uh, chiffres y a bête. Donc, 6, 6, 6. Alors, la bête, il a 3 fois 6. Et pourtant, on a vu que 6, est chiffre chiffre Chiffre, Les chiffres de l'homme. Donc, comme dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit, c'est que cette bête a joué, n'est-ce pas Comme azoui, on a joué à nous à Tchéba cornes? a nous à Péché, à voir, il y a dragon. Donc, c'est que bête bête a joué trois fois moutou. Trois fois moutou. Il y a un monde qui peut jouer a la mitou et bélé. Asana colou différent. Ça dit trois batu. Donc, asana Lion na Katinaye, asana Léopard dans Katinae, asana Ours na Katinaye. Moutou, asana corps, âme et esprit. Et chiffre 6, c'est chiffre de création, il y a, a, a moutou. Le sixième jour. Et chiffre 7, il a attribué à la chiffre de la perfection, dans Yeshua, dans Yahweh, à perfection. Tant où Yeshua, tant où Yahweh a Silisi création. c'est-à-dire que le chiffre est en Zambé. Maintenant le diable prend 6, 6, 6. Donc 3 fois 6, azui et pessier dragon, épessier léopard, et ours. Que ceux-là qui sont avertis comprennent ça. Compagne, le Donc, la marque de la bête ne sera pas imposée. Contrairement à ceux-là qui pensent que alors, les vaccins, il y a COVID-19, et la marque la bête. Non, non, non, non. La parole ne nous dit pas ça. La parole ne nous, ne nous dit pas que cette marque de la bête... On va commencer à demander à la personne. Veux-tu qu'on te donne à la droite ou bien à la main gauche? Veux-tu qu'on te donne donc sur le front? Non, non. Ça dit tant qu'il y a marque il y a bête, et bête soit dans le bol qui est mobile, soit dans le front Mais ce n'est pas que bakotia donc chiffre wana. Non, non, non, non, non. Bakotia symbole ouzali ko pe sa chiffre wana. Ezaloko la dete monaka. Dès que nous rapidement, j'espère que nous avons rapidement. J'espère que nous rapidement. Donc, a un barcode. Tout va un il a un barcode. barcode. Tout va un barcode. barcode. voilà un Image, image, ça. Donc, ça dit le diable, au fait, marque à bête, et cause la, le chiffre n'est pas la mais cause la sorte, il y a, il y barcode. Donc, barcode, code wana, a, ne pesa, n'espa et que tu peux, je suis comme, tu peux, si tu scannes tout le monde dans le magasin, dès que tu peux, n'est-ce pas, uh, images, il y a... Donc, il y a plutôt combo combo, uh, il uh, y a Betouana, ou bien, uh, donc, uh, faut juste, juste, juste, just, il y un combo à Betouana. Donc, je pense que tu rejoins moi, Kalamingite, voilà. Bon, moi, donc, barcode, donc, barcode, il y a moi, non na y a des des kaka ezali na ba na ba na ba dessin ba ligne ligne ezawana na na sima dessin wana sima ba programmation pour pas sa valeur y a que pas Là, par exemple chose, 8 -8 -4 -4 -2 -2, par exemple par lui qu'on a par barcode par exemple si quand scanner et tanga barcode, scanner ça a besoin il y a chiffre besoin de lignes. Or, si et ça que et voilà donc comme je dit 5 0 1 2 3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -0 -0. exemple pour Donc pour, pour, pour dire que non la marque il a bête et que dengue moko ça symbole il y a bête dans le il y donc dans front, dans la lobeau le a mais après symbole là ce a identifié il oui Oh bah parce donc Marc oh yende a un des en demi n'est-ce pas cause quoi donc diable a rejeté les Zambés est différent na autres vaccin tout le monde ba bah vaccin parce que personne partout d'abord parce que forcer partout t'es bah bah lui qu'qu' pression mais bah mais parce que vous forcez partout les autres me diront que oui peut-être qu va changer après non la Bible n'est pas dis n'a pas dit ça que va changer après la Bible nous dit que Bakoli ndaké mutnyo sto a adoré n'est-ce pas la bête? Mutag adoré la bête il sera tué. Mutag adoré la bête yendesko ako ni maso zo Markuana. Sco Markuana fom mutona yemo go pa ni mayango. Boyo kalika mususu. Nzambe na, na justice na yé. Po justice nzambe sala asenga kabiso ton ni maye lokola mokospe mobix na biso sans kia forcer biso. C'est-à-dire ils vont venir par carrière au Nzambe à zo mutema kasti za zo ba porte Paul mais na pas normal comme toujours que non mutuyé moko ami pessi andimi nzambe to yemuka loki salut na ye il y a encore le, le diable pas qu'utiliser le même méthode comme moi mona que non ba méthode il y a bien ça que non mutuyé moko andima à renoncer foi <ometrygriva> à renoncer nzambe andima kwa dorengai donc la marque de bête ils a dit tina l'ange d'abord que pour mutu n'est-ce pas à adorer ce que mal commis, comme adorateur, il y a diable. C'est affreux. Adorateur et diable. Wow! Comme vous adorez diable. La marque de la bête, tout au monde, si, si, si, il y a tribulation, là, il tribulation, a tribulation, ça au moins trois ans et demi mais par contre, tout le monde a COVID, ce n'est même pas ça, ça dit si on compare, combien c'est difficile comme ça normalement le voyage comme cancelé comme comme comme on voyage que peut-être plus que eh, ba tout sa, faut voir jours mais dix jours C'est-à-dire, il y a des tribulations, il y a donc, on continue le temps d'avoir lecture. Donc, lecture, on a besoin de comprendre ce que euh, la Bible va nous dire vraiment à la fin. Il y a il y a un livre. Il y a un livre, il y a un livre. Donc, nous sommes de toi, on a versé 4 à 13, donc, on a versé donc, 15, 15, 15, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Après 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur, leur main droite ou sur leur front. » Donc, à ce 13-17, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ainsi, c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Donc, homme, si ça lit, homme, ce qu'on fois 3 homme, homme, homme, et Pessi, n'est-ce pas, 666. Ça dit, tribulation, ou bien, Marc, que bête. Ça n'a rien à voir réellement avec, avec Covid, et ça n'a rien à voir avec ça. Donc, moi, je pense qu'avant Covid, il y avait d'autres euh, épidémies, à l'occurrence, peut-être peste, par exemple, ça dit, la bête, à cause, à cause, à à cause, en cause, en cause marque euh, euh, en valeur tangu, tribulation, et la deuxième partie de tribulation, c'est-à-dire, la euh, quatre au milieu de la, de la tribulation, après que l'enlèvement est c'est la et ça déjà les kakis. beaucoup bon, bien, presque dans la presque dans un la ce que j'avais dit par rapport à la prédestination, ceux-là qui vont rester pendant, n'est-ce pas, la, la, la tribulation, Barotikala, je vais dire, na, euh, enlèvement, pendant la, la, la tribulation, Bokassé, la Bible nous dit dans l de Apocalypse 13, 8, hein, 13, 8, Donc, euh, et l'obique, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès les fond, la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé, dans bandélie Apocalypse 13, 8. Ce que peut comprendre, contexte contexte l'on peut ça c'est-à-dire 13, 7, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui, et, et, il lui fut donné de l'autorité sur toutes tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. »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 Batoyo, combo na et comment mater de, de la fondation du monde. C'est-à-dire, il y a deux cela. là oh, moi donc de la fondation du monde selon ce que Romain, 8, oui, comme ça peut Donc ça a message on a donc prochainement sur la prédestination parce y a beaucoup de gens posent des questions de foi. Nous ne voulons pas donner d'autres messages comme ça. La va vite. pour nous éviter que, euh, vite, que bah, tout bas tu confus je vais dire, mais il faut être tout ça que ça, que na e étape pour ne, ne, pou ne pas prêcher des choses et puis après, tout comprendre. En Donc, euh, la tribulation, et suite, et ce qui a un que euh, je pense que, ce ma question questions, nous beaucoup mais une chose est vraie, que la marque de la bête est qu'il y a, qu'il intervenir, Bien sûr, après enlèvement. Et puis aux amis, 4-4 a tribulation. C'est-à-dire comme ça tribulation, trois ans et demi, je pense vers le deuxième, la, la deuxième année de tribulation, de la bête à à puis la marque machine la machine est que la et puis la marque de la bête Et la na ouyo, ba konnima, adoré, y, donc la bête est qu'on la bête e la bête ba, la bête est la bête que la bête la les, donc la bête, c'est qui là qui na, ne l'adore la, la, la pas. Et c'est là qui ne voudrions pas adorer la bête parce qu'on la tuer Et puis c'est ça l'histoire euh, euh, malheureuse pour ceux-là qui vont rater, n'est-ce pas l'enlèvement possibilité de Il est important de comprendre que au saisir l'occasion tribulations moi, je pense que, bien sûr, vous avez le que vous avez dit a vous avez nous que vous a dit à vous avez dit que vous avez que vous avez dit que vous avez dit que vous que euh, s'il y a des questions, bien sûr, posez-nous par rapport à ma message donc, dans l'email, dans l'email, il y a un CP numérale, il y a une routine de message. Et tout le monde a, découpé, a été coupé, ça va nous toujours avoir une réponse selon ce que le Seigneur nous a aussi enseigné. Et s'il y a d'autres choses pour compléter, peut-être avec vos, vos questions, je serai là aussi pour répondre à vos question, Nous avons un peu de temps, grâce à notre temps, nous avons un numéro de la sur les avertis. Shalom.